Est-ce que vous allez bien Alors faut répondre à cette question genre à chaque fois on dit est-ce que vous allez bien mais personne répond alors que nous on vous demande pas comme ça pour politesse parce qu'on veut savoir si vous allez bien. Alors est-ce que vous allez bien Vous avez passé une bonne semaine ou non etc. Dites moi tout en commentaire Est-ce que ça m'intéresse. Aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo numéro 3 time to talk. La première c'était sur mon premier amour, la deuxième c'était sur la popularité et la troisième étant sur... bah ben, c'est la gel du titre quoi. Je pense qu'il est important de regarder la deuxième avant de regarder celle-ci mais en soit si vous avez pas regardé la deuxième et que vous la regardez après, vous n'allez pas non plus faire une syncope, hein, tout va bien, pas besoin non plus de... ça va le faire, ça va le faire euh, avant que vous énervez, que vous faites des petits commentaires haineux en mode oui mais tu peux pas être féministe et faire une vidéo comme ça je euh, dois vous parler de ce sujet parce que j'ai pris assez de recul sur ce sujet pour vous en parler parce que pendant très longtemps je suis en mode non mais les meufs c'est toutes des grosses connes j'ai rageuse, parler beaucoup sans réfléchir et puis après j'ai appris à réfléchir à utiliser mon cerveau mais de la bonne manière vous voyez en mettant du recul, en demandant pourquoi etc etc et ça à cette vidéo aujourd'hui de... qui est en soi une vidéo où le titre est vrai mais à la fois à nuancer. Je suis et je l'ai toujours dit etc. C'est un sujet qui fait débat alors qu'en soi il n'y a pas de débat à avoir mais je traîne qu'avec des garçons. Alors évidemment oui je dois avoir deux trois filles dans ma vie même pas et euh, le reste ce sont des garçons. Ça veut dire que dans 95% des cas je fais des soirées je suis la seule fille mais la plupart du temps c'est des soirées très chill où on regarde un film où on fait rien de fou où on discute etc. Mais non c'est pas des soirées où il y a de la poterie ça fait ouf ouf ouf on va pas débattre ici de l'amitié homme-femme hein, c'est pas le sujet de la vidéo quand je traîne avec des, des gars hein, je me dis pas ah c'est un gars il possède une bouteille qui possède une bouteille ou pas je m'en tape il n'y a pas de poterie je me fais pas secouer par mes potes garçons mais jamais jamais jamais si je me fais secouer par un garçon c'est pas mon pote Point. bref on pose ça là voilà c'est les bases même s'il y en a qui rien et il y a quelques mois j'étais en train de parler avec une personne qui m'est chère à mon cas pour parler d'un sujet et puis en parlant je me suis aperçu qu'en fait à chaque fois je racontais une anecdote qui m'avait toujours qui m'avait blessé, qui m'avait brisé le petit cœur en deux, bah c'était toujours une fille qui m'avait fait un sale coup. Et je me suis dit, en fait peut-être que j'aime pas les filles, parce que dans ma vie en fait, j'ai été harcelée par des filles, j'ai été piétinée par des filles, j'ai dit bah hop ça dégage. Quand on était dans des groupes de potes, à chaque fois qu'on est dans un groupe, s'il y a une fille autre que moi, c'est obligé, obligé que ça parte en clash. Parce que parce que c'est toujours la même chose, au bout d'un moment la personne va me dire oui, non mais euh, les mecs, à chaque fois que t'es là, ils sont toujours en mode ah les Léa, si les nanana, nanana, ha, ha, ha, ha, ha, ils rigolent avec toi, etc. Et puis bref, ça fait Toujours des histoires, et il y a eu déjà des filles qui me l'ont dit clairement. Genre, quand t'es là, bah, j'ai l'impression que les gars ils sont, ils sont tous autour de toi en mode et eh, il est assis, il est ça mais pas dans des contextes de draguerie, hein, c'est genre juste des poteaux, tu vois. Genre, mais, mais, mais, mais, mais avant de te voir activer ta haine sur ton clavier, laisse-moi vraiment, je vais te raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie et je vais surtout prendre du recul à la fin et faire un gros message de disclaimer parce que il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire plus que ouais, les filles elles sont reloues, gnagnagna, gnagnagna, elles sont toutes méchantes. Il y a vraiment quelque chose à dire à la fin. J'ai toujours été donc une. Fille Qui traînait avec des garçons. Première fois où j'ai vraiment été déçue dans mon cœur, dans mon cœur d'adolescente, et je m'en souviendrai toujours, et c'était au collège. Et euh, j'avais une amie fille que on va appeler euh, Pétunia, qui était genre ma meilleure copse, c'est-à-dire euh, best assista forever. Euh, comme je vous ai dit dans la vidéo sur la popularité, moi j'étais une fille qui avait beaucoup d'amis. Vraiment regardez cette vidéo popularité en fait, peut-être, qui va vous expliquer mon parcours, de ma mauvaise réputation, etc. Et euh, elle, c'était un peu la fille dont euh, tout le monde s'en battait euh, les steaks. Et elle était pas invitée, elle était un peu en mode ah, mais tu traînes avec elle, etc. Et moi j'ai toujours été euh, la meuf bah euh, ouais en fait c'est pas parce que parce que si parce que ça que je vais arrêter de lui parler moi c'est ma pote on est meilleurs cops en gros on a passé nos années de collège comme ça et puis on a toujours été très copines il y a eu des histoires de garçons par-ci par-là et tout et je me souviens mais clairement de cette histoire et c'est nul hein, c'est nul à l'époque c'était le début d'internet donc en troisième et on, on chattait comme ça via MSN et Skyblog et j'avais rencontré un garçon qui vivait genre aller à 30 minutes de chez moi on n'était pas dans le même collège mais en soi on chafouinait euh, à la mort pour euh, des adolescents et on s'envoyait des messages et tout bon regarde bien coquin hein, mais bon tu me plais nanana voilà, et on parlait tout le temps tout le temps tout le temps et euh, j'avais dit à Pétunia donc que ce garçon me parlait tout le temps, qu'il me plaisait mais en soi moi j'étais pas forcément intéressée, enfin il me plaisait j'adorais parler avec lui mais il habitait loin et mes parents jamais ils seraient tapés 30 minutes de route pour m'amener voir un garçon hein, à <rire> 14 ans genre non jamais de la vie, un jour ce garçon me fait une déclaration d'amour et me dit mais Léa moi je veux être avec toi nanana je veux qu'on se voit nanana, enfin bref il commence à ratisser un peu et tout, et je lui dis mais en fait on se connaît pas, on s'est jamais vu, moi si tu veux on peut essayer de se voir je te promets rien. Bon, ok, après, euh, voilà, moi j'avais un crush déjà. Je suis sur un banc, j'attends et je dis à Pétunia euh, il m'a fait une décla. Euh, je sais pas quoi faire parce que moi bah, j'ai un crush sur un autre garçon, je suis perdue, genre. Et moi, euh, j'allais au lac voir cet autre garçon, quoi. J'étais en mode bon. Et là, elle me sort le pire message du monde elle me dit non, mais t'inquiète, pas de soucis, de toute façon, c'est mis en couple. Pardon <rire> Il m'a proposé de sortir avec moi et je lui dit oui. Et là, j'ai dit quoi Je dis à Pétunia mais tu lui parles Elle me dit, bah ouais. Depuis quand Ou comment Mais tu ne l'as jamais vu Elle fait, oui, je sais, mais bon, voilà, on se plaît et tout. Mais tu ne l'as jamais vu, ce ret, en fait. C'est mon crush, c'est moi qui te, le... qui te parle de lui depuis des mois. Pourquoi Et à partir de là, je vous jure, cette fille, Pétunia, je l'amenais aux soirées tout le temps, j'essayais de la faire s'intégrer, je faisais ci, je faisais ça, et cette meuf, elle est juste passée dans mon dos, pour me piquer entre parenthèses, puisque bon, c'est les amoureux. mon crush. À partir de là, Pétunia, ça a été banni de ma vie Mais genre vraiment, je lui ai dit, mais meuf, tu dégages de ma vie Elle m'a brisé mon cœur Ok, on a 14 ans Wesh et là j'ai commencé à me dire ouais mais en fait c'est des gars les filles Voilà ça c'est une anecdote parmi tant d'autres, je grandis, et là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Il euh, y avait bah, tu sais les rugbymen et tout ça comme je vous ai dit, et il euh, y avait les filles donc qui traînaient avec les rugbymen. C'était encore collège, après on va venir au lycée et ça ça s'est pas arrangé. Et en fait, euh, bah, moi je traînais avec des rugbymen, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, bah, voilà, je me forçais et tout ça parce que je voulais être populaire et tout ça, et à la fois, eux c'était des connards, hein, je dis pas le contraire. Mais euh, le problème c'était surtout les filles qui avaient avec eux. Je me faisais mais genre lyncher à la mort, à la mort euh, dans ce groupe de filles. À Ruby il y avait une fille qui était donc un peu le chef de meute, hein. elle sortait avec un garçon et ce garçon c'était un coureur de jupons à balle en fait et avant de se mettre ensemble ce garçon m'avait invité à le voir et j'avais dit non je peux pas et tout enfin bref j'étais à Toulouse et je lui dit je peux pas etc., etc puis après ce garçon était revenu un mois plus tard et on avait reparlé et il m'avait dit qu'il était en couple avec cette fille je lui avais dit ok et tout bon ben c'est la vie tu vois genre sauf que ce garçon il m'appelait tous les jours sur MSN on se parlait tous les jours tout le temps H24 etc etc il m'envoyait des textos toute la journée etc et cette fille a appris et déjà qu'elle m'aimait pas de base et ben en fait, elle m'aimait encore moins après ça. En fait, ce garçon a continué à alimenter ça et ainsi de suite. Et moi, j'étais un peu dans, dans le truc de ne pas savoir quoi faire parce que ce garçon me plaisait depuis des années, des années, des années, des années. Et puis il s'est mis avec après. Et ensuite, ben, il a continué à me draguer. Il devait draguer d'autres filles. Je suis pas la seule. parce que, À la base, elle je l'aimais pas, donc je devais rien. Et à la base, son mec me draguait. Et puis finalement, elle a été maline. Elle m'a commencé à me parler, à me dire que ça allait pas dans son couple, nanana. Oui, parce qu'ils se séparaient tous les deux semaines. Et quand ils se séparaient, ils revenaient me voir, ils disaient on se voit, nanana, nanana. Et moi, je te je sais pas, t'as une meuf quand même, tu vois. Genre... C'est un peu compliqué. Enfin vous connaissez, c histoire un peu tumultueuse pas bête la guêpe elle est venue on est devenu amis, on a, elle a commencé à sympathiser donc on prenait des nouvelles etc et là à partir de là ben bah, moi en fait elle a commencé à me bloquer parce que je me suis dit bah elle a l'air quand même crush de son mec mais son mec pas du tout en fait lui de l'autre côté il me disait qu'ils sont foutés et des fois il m'envoyait des textos, il me disait est ce que t'as des nouvelles et tout de lui et moi j'étais en mode non non non alors que le mec il avait passé sa journée à m'écrire je savais pas comment trop jauger le truc et un jour ce mec m'a dit viens on passe une après midi ensemble on a passé une après midi ensemble il a écrit en mode en phrase sur msn bien pour qu'elle le voit il fout la haine. en fait je pense qu'il m'aimait bien Ça, Sûr, mais qu'il assumait pas qu'il m'aimait bien parce que ça ça a duré jusqu'à que j'ai 20 ans à peu près 19 20 ans cette histoire avec ce garçon en que je fasse mes études supérieures il m'appelait encore le week-end, des fois quand on était sous on s'appelait c'est pas bien de boire mais ça a duré très longtemps et il s'est jamais jamais jamais rien passé avec ce garçon je ne l'ai jamais revu après cette journée qu'on a passée ensemble et que ça a fait un débat de toute façon évidemment il a trompé cette fille 300 milliards de fois je crois que ce garçon m'aimait bien mais qu'en même temps il aimait bien faire rager sa meuf et en outre de plus me parler elle m'a elle m'a tué ça a été très compliqué parce qu'elle avait un gang de meufs en fait marcelé m'intimider me traiter de tout Etc. etc. parce qu'elle, elle avait décidé. Mais dans le fond, les gens qui étaient en mode qu'il a suivi comme un petit chien, etc., j'ai eu beaucoup de haine pendant très longtemps envers eux parce que je l'ai trouvé stupide. Mais elle, en soi, j'ai aujourd'hui, avec le recul, bon, maintenant elle a fait sa vie, etc. Je sais même pas si elle regardera cette vidéo et c'est possible. Cette fille-là, j'ai toujours eu beaucoup de tristesse dans mon cœur. Elle a été fortement amoureuse et fortement attachée à un mec en fait qui profitait d'elle, qui se servait d'elle et qui l'a manipulée et qui l'a manipulée pendant très longtemps. Il a jamais été très honnête avec elle, il lui a beaucoup menti et tout ça. Et en fait, elle réagissait comme ça parce que c'était une femme blessée. Et moi, elle m'a pris en grippe parce que que bah, ça l'énervait et je comprends totalement engendrer des proportions qui n'avaient pas de lieu d'être donc cette histoire elle m'a suivi jusqu'à, je vais faire un saut dans le temps mais jusqu'à que moi je sois en études sup, enfin, j'étais plus avec eux je les voyais plus, enfin j'avais continué ma vie à un moment je rechafouinais avec un mec qui était dans une mais lui aussi c'était trop bizarre cette histoire mais l'histoire est tellement complexe mais ce qui est marrant c'est que j'ai trop d'empathie pour les gens aujourd'hui je leur en veux pas mais euh, en fait en gros quand il y avait des garçons euh, du rugby qui euh, dra me dragouillaient bien évidemment jamais publiquement parce que personne n'assumait devant tout le monde disait non mais elle est trop moche euh, gnagnagna, gnagnagna. Mais par derrière, euh, c'est Bibi hein, qui recevait les textos, etc. Et finalement, il y a un mec, beaucoup plus tard, qui a euh, assumé clairement qu'il me kiffait. Et je me souviens, on était en boîte de nuit. Et donc, j'essayais essayé de parler un peu avec cette fille, avec d'autres filles et tout. Et je leur disais, mais moi, il me plaît et tout, ça me saoule. Genre, on a plus de 12 ans, les gars. Et je me souviens clairement qu'on était dans le bus pour rentrer euh, du bus à la boîte à chez moi. On avait quoi Peut-être 20 ans Non, peut-être pas, un peu moins, 19 ans. Ce garçon a pris le parti de s'asseoir à côté de moi dans le bus. On rentrait de soirée, on était éméchés, etc. Et je m'en souviendrai toujours. Et ça m'a mis mal à l'aise et je me suis dit, mais vous êtes ravagé quoi, vous êtes ravagé. et là ça a commencé à dire bah tu dégoûtes et tout, vous savez genre dans le bus tout le monde disait ça, enfin elles elles ont commencé à lancer ça en mode t'es dégueulasse, es... c'est cette phrase là toujours, t'es dégueulasse, je suis un putain d'être humain, je ne t'ai rien fait, ton mec était un connard certes, ça a été ça pendant quasi tout le retour et je suis rentrée chez moi et j'étais pas en mode triste ou haineuse, c'est juste en mode mais ces gens sont ravagés elles ont 20 ans ces meufs, je suis partie de mon petit village il y a quasi deux ans et ça compte Continue encore. J'ai eu un élan de recul et je me suis dit, font ça parce qu'ils ont pas de vie en fait. Oublie en fait, passe à autre chose, Léa. Et, et ces meufs là, c'est juste des vieilles meufs en fait. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que deviennent. Enfin, la fille avec qui euh, bon il y a eu toutes ces histoires. Si, elle m'a envoyé un message sur Instagram pour une vidéo, genre. Ou peut-être un nom. J'en sais rien, genre ça m'a grave surpris. Donc j'ai vu ce qu'elle devenait. J'ai pas compris non plus son message. Mais en soit les autres, euh, voilà, il y en a une du groupe qui m'a cassé la tête pendant toute mon enfance. Mais vraiment cassé la tête, que j'aimais pas du tout, que vraiment je supportais pas. Elle est venue, Facebook, on me demandait oui, tu sais, maintenant je fais un truc de sport et tout. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît Alors j'ai pas répondu froidement, j'ai rien dit, mais dans ma tête je me suis dit, pardon mais meuf, t'as vu ce que tu m'as fait pendant mon adolescence Alors elle aussi elle a subi parce qu'elle elle était encore pire que moi parce qu'elle personne ne la respectait dans le groupe, tout le monde parlait mal d'elle mais elle, elle est restée super longtemps mais en soi meuf t'as vu ce que tu m'as fait à moi et aujourd'hui tu crois que bah, maintenant t'as 20 ans, 21 ans tu vas venir me demander salut bon on fait table rase du passé mais meuf tu m'as rabaissé, tu m'as fait sentir plus bactère, tu m'as fait sentir comme une pauvre merde et aujourd'hui tu crois que je vais oublier ça, je vais oublier l'horrible personne que t'as été pendant l'adolescence jamais de la Vie en fait, le temps il est pas passé, frérot. Moi je m'en souviens comme c'était hier. Après cette histoire, en fait, et ça va être con parce que du coup j'ai abdiqué, j'ai arrêté totalement de sortir, j'ai totalement arrêté, j'ai changé de vie. En fait, je me suis barrée de là, je suis plus jamais allée aux soirées. J'ai essayé de les mettre le plus loin possible dans mon vie. Et avec le temps, j'ai eu l'occasion de parler avec certaines personnes parce que la vie fait que bah, les chemins se croisent et euh, des personnes sont venues s'excuser. On dit, mais tu sais, Léa, non on s'en rendait pas compte. Alors oui, vous en rendez pas compte, et c'est bien ça le problème, tu vois. Il y a même qui en ont parlé avec mes parents et tout parce que bon, la vie fait qu'on se croise vraiment et qui sont pas rendus compte du mal qu'il y a eu, du mal qui a été fait, etc. C'est la plupart du temps que ce sont les garçons qui se sont excusés. Fille, je n'ai jamais eu aucune excuse. J'ai du mal à comprendre en fait. Après, bien évidemment, on grandit, etc., etc. Vraiment, même le matin quand je montais le bus et tout ça, des fois je me faisais lyncher, je les entendais au, au fond du bus en mode Ah, c'est la dégueulasse qui rentre et tout. Et là, c'était vraiment une époque où je voulais même plus en entendre parler de ces gens, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que euh, je raconte ces histoires à, à la personne qui m'est chère à mon cas. Et à chaque fois, il a l'impression que j'en rajoute vraiment. Il me dit, mais... Et la dernière fois, il y avait une copine avec moi qui était au lycée avec moi. On parlait de ça. T'as même pas idée de ce qu'a vécu Léa au lycée. Mais même ce qu'elle te raconte, elle le dit en rigolant parce que à l'époque, elle s'en foutait. Ça n'avait pas l'air de la toucher, mais, mais ma pote très proche qui assistait à ça à côté de moi, elle, elle était outrée de ce que je vivais. Elle me disait, mais comment tu fais pour supporter ça Mais ce que je veux revenir, c'est que du coup, j'ai fait une terminale L et là, j'étais dans une classe de filles. Et euh, dans ma terminale L, ça a été la pire année de ma vie. Vraiment, la terminale, ça a été la pire année de ma vie parce que c'est la, la, la période où, en fait, tout le monde, en fait, me haïssait clairement. En fait, il y avait un groupe de filles dont une qui s'appelait, euh, on va l'appeler Mimi, et une autre avec qui j'étais proche qui s'appelait euh, Emma. Moi j'étais super copine avec Emma depuis euh, la seconde et on a grandi ensemble, on a fait les mêmes classes ensemble et ensuite Mimi je l'ai rencontrée bah, en première et terminale parce que bah, on, en fait on était vraiment le jour à la nuit. Elle elle aimait tout ce qui était euh, musique euh, électro, aller en festival etc. Et moi j'étais toujours été un peu la petite fille parfaite. En fait je crois que c'est ça qui est insupportable chez moi. Et du coup euh, Mimi euh, on a sympathisé, je suis allée dormir chez elle etc etc. Voilà c'est une anecdote placée là. En fait son mec à Emma il pouvait pas me blairer. Pff j'ai jamais trop compris l'existence du pourquoi et finalement elle non plus et en fait avec elle j'ai toujours eu une rivalité en fait dans le sens où elle a toujours eu l'impression que j'étais en compétition contre elle alors que moi dans mon point de vue en fait je m'en battais royalement les steaks hein j'étais pas en compète avec elle et euh, du coup ça a fait pas mal d'embrouilles on n'était pas beaucoup en elle on parlait quasi à personne et puis moi vraiment la terminale j'ai vécu mais je pleurais tout le temps vraiment j'étais au bout du bout du où à chaque fois que je sortais j'allais voir mon ex la vidéo time to talk du premier amour et du coup ça allait mieux et j'ai vécu bah, tout mon lycée enfin surtout mes dernières années en ayant une énorme boule à l'estomac en me disant que j'ai tu vois mais euh, j'étais pas non plus passive hein, dans l'agression moi j'envoyais des petits pics et tout j'étais pas la pauvre victime en mode oulala là là, les victimes non et on a grandi et plus tard en fait on a eu l'occasion de, de se reparler de se revoir etc et aujourd'hui ça va des fois j'ai de ces nouvelles je la suis toujours sur instagram etc mais c'est vrai que moi je me sentais tellement incomprise et ça m'a fait mal au cœur ah, mais là tu devrais me soutenir en fait au lieu de me truc mais après j'étais aussi insupportable et je dis pas tu vois avec elle tu vois genre je peux pas non plus voilà mais ça a été une très bonne copine qui m'a brisé le cœur. on revient au groupe de Mimi parce que ça c'est important donc je me suis lancée sur youtube j'ai reçu pas mal de... Des messages le blog des messages très haineux en fait j'ai toujours su que ça venait de elle et moi en fait ce qui m'a blessée dans le groupe c'est que cette mimi là en fait et elle m'avait même prêté sa brosse à dents et ça me dégoûte mais bref genre et elle en fait elle m'a tourné le dos mais sans me le dire dans ce groupe là il y avait une personne qui ne m'aimait pas mais je ne la connais ni d'Adam ni Eve j'ai dû la rencontrer deux fois dans ma vie mais elle ne m'aimait pas et du coup ben, tout le groupe avait suivi aussi et en fait euh, j'ai appris bien plus tard par une pote à moi que en fait genre des fois il faisait des soirées pour se foutre de ma gueule genre et hyper violent genre on n'a jamais eu de lien hyper fort etc etc tu vois Connaissait, on se côtoyait, je suis allée chez elle, etc. On rigolait bien, mais on n'a jamais été très proches. Et, et c'est la seule avec Emma, c'est les deux seules filles dans la vie qui m'ont envoyé un message d'excuse. Je suis allée trop loin, je le sais, nanana, nanana. Elle m'a envoyé un message de paix et ça m'a énormément touchée en fait. J'ai toujours eu des relations conflictuelles avec les filles. Après, je peux pas dire que voilà, moi j'étais parfaite, que j'étais le petit ange, etc. etc. Aujourd'hui, je me dis, je peux comprendre euh, que j'étais insupportable parce que je sais que quand j'étais ado, j'étais insupportable et qu'il y a des filles qui sont adultes et qui se comportent comme moi quand j'étais ado. Ça a le don m'énerver je les trouve ah je les trouve abjectes mais quand on est ado bah on est ado genre je peux pardonner facilement une ado mais j'avais le comportement d'une ado basique quoi deux choses qui rentrent en compte c'est que la première ok bah, peut-être que tu, je t'insupporte, peut-être que ma vue te fait horreur certes peut-être que la vue de quelqu'un d'autre te fait horreur certes mais ignore le quand tu n'aimes pas quelqu'un tu l'ignores tu l'aimes follow tu pas l'accabler, va pas faire ci, si faire ça, laisse-le faire sa life en fait. Et si la personne, bah, elle va prendre des claques naturellement par la vie, t'as pas besoin de rajouter des petites claques derrière la tête. Après, évidemment, moi j'ai dû emmerder des gens aussi au passage, tu vois, je dis pas que j'étais parfaite et tout, il y a toujours deux versions. Mais ça me ramène à une question de pourquoi en fait. Parce que c'est bien beau qu'il y ait tout ça, mais. Pourquoi Et, et c'est là où je veux en venir toute cette vidéo, c'est pas pour dire que j'ai la haine contre les filles, au contraire en fait de l'empathie, parce que en fait à travers ces histoires, quand j'essaye je, de enlever tout ce qui s'est passé et que je prends la base de la base, toutes ces filles sauf ce groupe-là, évidemment le groupe de Mimi, tu sais, genre j'ai l'impression qu'il est assis sur mon canapé et je l'ai mis là, quand on met à plat et qu'on réfléchit, ces filles ont réagi comme ça à cause des garçons. Pour être la number one dans le cœur des garçons. Au lieu d'abattre les garçons, il fallait être le numéro one dans le cœur, on abattait moi. Et moi, évidemment aussi, dans ma tête, je voulais être la plus belle, la plus gentille et tout ça auprès des garçons pas auprès des filles et au final du coup ça crée des tensions parce qu'on était là pour les mêmes choses en mode territoire guerre tu vois on s'est battu on, on s'est bouffé la gueule et je me suis fait bouffer la gueule et j'ai bouffé la gueule de pleine filles à cause des mecs le problème c'est pas les filles le problème c'est pas les garçons le problème c'est cette éducation cette société qui fait que nous dès le plus jeune âge quand tu possèdes pas de bouteille, on te fait comprendre que il faut que tu sois la plus belle euh, la femme parfaite etc etc ce que la société nous inculque depuis le plus jeune âge c'est d'être en compétition avec les autres filles quand on s'apprête c'est pour les garçons quand on fait ça c'est pour les garçons si on veut sortir en soirée et qu'il y a que des filles oh non moi, moi la première quand j'étais jeune en mode oh s'il des filles je sors pas parce que je voulais qu'il y ait que des garçons etc etc et au final je me suis enfermée dans ce cercle et évidemment j'ai fait des erreurs parce que j'avais pas cette vision là et puis j'étais adolescente c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui pour vous donner ces clés il faut arrêter de vivre pour être la numéro 1 dans le cœur d'un garçon vous voyez euh, la fille euh, qui m'a risé le cœur pendant l'adolescence et eh bien en fait le problème c'était pas les filles qui avaient autour de son garçon c'était son garçon mais comme elle voulait pas le perdre qu'elle était prête à tout pour ça, elle s'envoyait avec des millions de filles et je trouve ça problématique. Et je me dis c'est peut-être ce pourquoi Mimi et tout ne me supportaient pas. Elles étaient très différentes de moi, elles étaient beaucoup plus en avance sur tout ça j'avais l'impression. Après je me trompe peut-être, c'est me voir prête à accepter tout et n'importe quoi de la part de certaines personnes juste pour être populaire, hype et être numéro un dans le cœur des garçons. Et aujourd'hui, maintenant, de plus en plus de filles dans ma vie, alors oh, grosse guillemets, hein, m'autorisent à rentrer, à faire rentrer de plus en plus de filles dans ma vie. Le problème, c'est il y a beaucoup de filles qui sont des mois avant et qui n'ont pas encore cette image là. Et ces filles là, genre, du coup, elles m'insupportent. Et du coup, ça crée direct une barrière. Et du coup, je vais être direct en mode non, je vais pas de me perdre dans des relations qui servent à rien avec des filles qui sont encore dans une façon de penser qui n'est plus la mienne. Et qui en soi, je leur reproche pas, elles font leur vie, etc. J'ai de plus en plus de filles dans ma vie. J'ai de plus en plus de copines. De plus en guerre pour des garçons, etc. Et, bah, et je le vois par exemple quand j'ai mon groupe de mecs, donc tout le temps euh, basé. Et qu'il y a une fille qui rentre dans le groupe et je vois genre, moi, elle me parle mal, elle me fait ci, elle me fait ça. Et puis au final, elle parle plus à mes potes et elle fait attention à ce qu'elle fait en fonction de mes potes. Si elle commence à me rabaisser ou à mal me parler pour être privilégié aux yeux des garçons, ben ça va créer un problème Il y a des filles, ils sont pas comme ça Il y a des filles, je sens que c'est hyper sain En fait, quand elles sont là, qu'il y a mes potes ou pas Elles sont pas en mode, ah <rire> il y a des garçons, tu vois Juste en mode, cool, c'est cool, on fait une soirée normale Il y a moi, on se parle tous Il y a pas de rabaissement Il y a même solidarité féminine, etc, etc enfin, Et c'est sain, et il y en a de plus en plus Plus je grandis, plus je rencontre des filles comme ça Et c'est cool Je vais prendre des personnes autour de moi qui sont ouverts d'esprit, qui sont dans le même mood que moi, je vais m'entourer de personnes positives, pas de personnes qui me rabaissent, qui me font sentir comme une merde, etc. Ensemble, on est copains, il n'y a pas de filles, garçons, sexe ou non, on est tous un groupe de potes, euh, tous mélangés, on est tous positifs, on se tire tous vers le haut, on se fait des petites vannes, on se taquine, etc. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas énormément d'amis, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas des millions d'amis, mais mes amis, je les ai depuis des années. J'ai mes meilleurs potes, ça va faire 10 ans que je les ai. Et moi, quand aujourd'hui, il y a une personne de plus de 20 ans qui me dit, moi, je sais pas, j'ai pas d'amis, euh, j'ai pas vraiment d'amis, j'ai jamais réussi à me faire des amis, malheureusement, moi, c'est un truc qui me refroidit cash. J'ai remarqué que mes potes qui ont le, qui ont le moins d'amis et qui ont le plus de mal à garder les amis, c'est ceux avec qui je me fritte le plus. Je pars du principe où dans la vie, même en amitié, il faut faire des concessions. Des fois, c'est peut-être parce que vous faites pas les choses bien aussi. Je dis pas ça en mode, là, vous êtes nul, hein. on apprend tous ça avec vie et que des fois juste il faut un peu se remettre en question et se dire peut-être que moi aussi je fais pas les choses très très bien et moi la première je, je me suis déjà remise en question sur ça par contre je suis pas revenue sur youtube et les filles qui m'ont fait des sales coups mais parce qu'il y en a tellement et ce qui est marrant c'est que c'est les filles qui se plaignent le plus d'être déçues amicalement dans pas mal de vidéos de posts, etc qui m'ont fait les plus sales coups tu vois et quand je les vois dire ah mais là j'ai encore été déçue j'ai pas de chance et tout juste envie de dire meuf en fait tu es toxique remets toi bien en question arrête de penser que tout le monde t'en veut tout le monde s'acharne sur toi pense peut-être que tu fais pas les Chose bien tout simplement. Tout ça pour vous dire aimez-vous. C'était une longue vidéo mais c'était important. C'était le time to talk numéro 3. vous inquiétez pas il y en aura un numéro 4. Ah j'ai un, un time to talk sociétal et un time to talk sur la séduction. Voilà sur ce Ciao